Salut à tous S'il y a bien une chose qui est profondément ancrée dans l'ADN de Pokémon, c'est bien la capture. On pourrait croire que c'est simple comme bonjour. On jette une Pokéball, le Pokémon rentre dedans, et hop, emballé, c'est pesé. Mais si on cherche un peu, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi simple. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé comment le jeu fait pour décider si un Pokémon est capturé ou réussi à se faire la belle pourquoi certains Pokémon sont faciles à attraper alors que d'autres nous font galérer pendant des dizaines de minutes Ou encore, est-ce que les moyens qu'on nous présente pour augmenter nos chances sont vraiment efficaces Je vous propose de mener l'enquête dans les coulisses des jeux Pokémon. Nous allons voir ensemble comment fonctionne le système de capture, et nous allons en profiter pour répondre à une question que tous les dresseurs se sont posée au moins une fois y-a-t-il une façon de booster les chances d'attraper des légendaires C'est parti Alors, juste avant de commencer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Le fonctionnement du système de capture de Pokémon n'est pas une donnée publique, c'est entre guillemets la recette secrète des développeurs. Du coup, on ne peut pas trouver de données officielles sur comment fonctionnent les jeux. Donc, si on veut le savoir, il n'y a pas le choix. Il faut faire ses petites recherches, mener son enquête, tester ses hypothèses. Et vous vous en doutez, ça demande de la méthode et surtout beaucoup, beaucoup de temps. Personnellement, je suis de ceux qui n'ont malheureusement pas assez de temps libre pour s'y consacrer. C'est pourquoi je tiens à adresser un grand remerciement à tous ceux qui, eux, ont trouvé le temps de le faire. En particulier, je tiens à remercier Anubis, la blogueuse du site The Cave of the Dragonflies, ainsi que toute la communauté du site Poképedia. C'est grâce à votre travail que j'ai pu réussir à faire cette vidéo, un grand merci à vous tous. Je ferme la parenthèse et on revient au sujet principal. Revenons au moment où la pokéball est lancée et où le pokémon se retrouve à l'intérieur. Dans le petit scénario des jeux, le pokémon va avoir droit à 4 essais pour réussir à se libérer. S'il a un seul succès, il est libre. Par contre, s'il enchaîne 4 échecs, là, la pokéball est verrouillée. Pour savoir si le pokémon réussit à se libérer, le jeu a besoin de connaître deux choses. La force exercée par le pokémon, et la limite que peut supporter la Pokéball. Pour évaluer la première, le jeu tire un nombre au hasard. De son côté, la limite est calculée en fonction de la pression que l'on a mis au Pokémon. Vous l'avez sûrement compris, pour augmenter nos chances de capture, il faut donc faire en sorte que la limite soit le plus haut possible. Il faut donc maximiser la pression qui dépend de plusieurs paramètres, dont certains sont inaccessibles aux joueurs. Par contre, il y en a 4 sur lesquels il est possible d'avoir une influence. Le taux de capture, les PV, le statut et le type de Pokéball utilisé. Commençons par le taux de capture. Il s'agit d'un nombre attribué par les développeurs au moment de la création du Pokémon. Pour faire simple, il s'agit de la tendance naturelle du Pokémon à se laisser attraper. Plus il est élevé et plus le Pokémon est facile à attraper. Et inversement. Et comme par hasard, les pokémon avec le taux de capture le plus bas, ce sont les légendaires Voilà pourquoi on galère autant à les attraper. En bref, le taux de capture, c'est un caillou dans la sandale qu'on est obligé de supporter, sauf en utilisant une pokéball très spéciale dont je vous parlerai un peu plus tard. Parlons des points de vie. Il s'agit du paramètre qui a littéralement pour fonction de plomber nos chances de réussite. Je vous épargne les détails techniques, on va se contenter de quelques points de repère. Si vous affrontez un Pokémon et que vous essayez de l'attraper alors qu'il n'a plus que qu'un point de vie, là, vos chances de capture sont au maximum. Si vous essayez de l'attraper alors qu'il lui reste environ la moitié de ses points de vie, vos chances de réussite sont réduites d'un quart. Et si vous essayez de le capturer alors qu'il a tous ses points de vie, alors là, vos chances de réussite sont littéralement réduites de moitié. En résumé, pour capturer un pokémon, pensez toujours à réduire ses points de vie au maximum. Et pour ça, votre meilleur atout, c'est l'attaque Fauchage. C'est une attaque qui a la particularité de toujours laisser au moins un point de vie. Donc là, c'est vraiment votre meilleur ami. Par contre, attention, c'est une capacité de type normal. Elle n'aura aucun effet sur les pokémon Spectre. Si vous voulez en capturer un, pensez d'abord à utiliser les capacités clairvoyance ou flair, qui permettent de les rendre vulnérables à fauchage, ou alors utiliser un Pokémon avec le talent et leur, c'est le seul moyen de les atteindre. Parlons ensuite des statuts. Parmi tous ceux qui existent, il n'y en a que 5 qui peuvent influencer les chances de capture. La paralysie, la brûlure, le poison, le gel et le sommeil. Mais ils ne sont pas tous égaux. La paralysie, le poison et la brûlure n'offrent un bonus de capture que de 1,5 tandis que le sommeil et le gel offrent un bonus de 2,5 ce qui est beaucoup plus avantageux. Sauf que le gel, je vous le déconseille fortement. Je vous explique. Si vous voulez paralyser, vous avez des attaques comme cage éclair qui sont dédiées justement à paralyser. Mais pour le gel, il faut obligatoirement lancer une capacité qui a des chances de geler et croiser les doigts. Et pour ne rien arranger, depuis la deuxième génération, un Pokémon peut dégeler tout seul à chaque tour. Il y a 20% de chance que ça arrive. Donc en résumé, on n'est jamais sûr d'infliger ce statut et on n'est jamais sûr du temps qu'il va durer. Plus aléatoire, tu meurs. En résumé, votre meilleur ami, ce sera le sommeil. Pour l'infliger, les meilleures capacités, ce sont Sport et Baillement, qui ont l'avantage d'avoir une précision de 100%. Vous pouvez aussi utiliser des capacités comme poudre dodo ou hypnose, mais elles ont une précision un peu plus basse et risquent donc de louper. Et surtout, gardez à l'esprit que le sommeil ne dure jamais plus de 3 tours. Il faut donc réinfliger ce statut régulièrement. Ah, et une dernière chose si vous utilisez sport ou poudre dodo, faites attention, ces capacités ne fonctionnent pas sur les Pokémon de type plante. Parlons maintenant des Pokéballs. Si comme moi vous connaissez Pokémon depuis la première génération, vous avez peut-être pris l'habitude de prendre un gros stock d'Hyper Ball avant de vous lancer dans une capture de légendaire. Faut dire que c'était la Pokéball la plus efficace qu'on avait à l'époque. Seulement depuis, de nombreuses Poké spéciales ont vu le jour et il faut reconnaître que maintenant l'Hyper Ball est complètement dépassé. Le meilleur bonus de Pokéball vaut 4 et deux bowls permettent de l'obtenir pour tous les Pokémon. La première, c'est la Rêve Ball. Elle ne vous donne ce bonus que si le Pokémon adverse est endormi. Une raison de plus d'utiliser ce statut. A côté de ça, vous avez la Chrono Ball. Le bonus qu'offre cette Pokéball est différent selon le moment où vous la lancez. A partir du 10 dixième tour du combat, son bonus atteint son maximum. Donc à utiliser après le dixième tour. Pour les autres Pokéballs, vous pouvez obtenir un bonus similaire, mais il va falloir faire quelques recherches en amont. Car ces Pokéballs n'offriront ce bonus que dans certaines situations bien spécifiques. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans la capture d'un Pokémon, je vous conseille de faire des recherches sur les différents sites qui présentent les fiches qui leur sont dédiées. Il y a au moins trois points que vous devez vérifier. D'abord, quel est leur type Quelle est leur vitesse Et quel est leur poids Croyez-moi, ça a de l'importance. Le type vous permet de savoir quand utiliser la filet ball qui n'est vraiment efficace que sur les Pokémon eau et insectes. La vitesse vous permet de savoir quand utiliser la Speed Ball, qui vous donne un bonus de 4 lorsque la vitesse du pokémon est supérieure à 100. Et enfin, parlons du poids. Cela va concerner une pokéball très spéciale, la Mass Ball. Son bonus n'est que de 1, mais en contrepartie, elle est l'unique pokéball qui a la capacité de changer le taux de capture du Pokémon. Si le Pokémon fait plus de 200 kg, alors la Mass Ball va augmenter son taux de capture d'au moins 20 points. Et s'il fait plus de 300 kg, alors là c'est carrément 30 points. C'est donc la Pokéball idéale pour les poids lourds. Par contre, ne l'utilisez pas sur un Pokémon qui fait moins de 200 kg, parce que dans ces cas-là, c'est au contraire une des pires Pokéballs du jeu. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je terminerai juste avec deux petits points. Les conseils que je vous ai donnés vous permettront d'augmenter vos chances de capture, mais uniquement dans la limite de ce que les développeurs ont prévu pour nous. Donc vous galérerez peut-être moins, mais vous galérerez quand même. Et sinon, pour les puristes, je sais que parmi les Pokémon que j'ai présentés dans cette vidéo, certains ne sont pas classés comme légendaires mais comme fabuleux, c'est juste que pour faire cette vidéo, j'ai mis fabuleux et légendaires dans le même panier, pour que ce soit plus simple. Donc inutile de poster un commentaire là-dessus, vous montrerez juste que vous n'avez pas vu la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine